Une fois que vous avez le contrôle sur votre esprit, vous pouvez commencer à prendre des décisions pour vous-même, pour que votre esprit n'ait pas à le faire pour vous. J'étais hanté. Nous avons tous ces voix dans la tête, et nous essayons de ne pas les écouter. Nous préférons celles qui nous réconfortent, qui nous gardent dans la bonne humeur, qui nous réchauffent, qui nous apportent des cookies et du lait, et toutes ces merdes. Nous aimons cette voix, cette voix dont vous voulez toujours entendre parler. C'est pourquoi les gens n'aiment pas m'écouter. Certaines personnes le font, d'autres pas. La seule chose qui peut vous changer est d'être authentique. Donc en fait, tu sais, je devais avoir le courage de retourner là-dedans, parce que sans ça, rien ne se ferait. Je continuais d'écouter cette voix dans ma tête qui disait, « Tu sais quoi Tu n'as pas besoin de faire tout ça. C'est trop de travail, mec. Tu dois le gagner. Tu dois le mériter. » Et cette mentalité m'a amené à 135 kilos, j'étais obèse, avec une mauvaise forme, je me voyais comme un loser. Je touchais 1000 dollars par mois et je faisais des tonnes d'erreurs. Parce que les erreurs proviennent du côté tranquille de la vie. Quand vous choisissez la route facile, il y a beaucoup d'erreurs de ce côté-là. Les voyages difficiles, vous en ferez encore plus parce que c'est très dur et vous n'aimerez pas ça. Donc, c'est difficile si, si vous pouvez dire que vous avez construit ce genre de qualité sadique où vous réjouissez de souffrir? Ce n'est pas que ça me rend heureux, c'est que c'est nécessaire. C'est nécessaire. Donc, tous les matins, quand je me lève, ce n'est pas à propos de l'entraînement, mais l'entraînement est vraiment une grande partie de ma croissance mentale. Donc, personnellement, si je ne suis pas quotidiennement en train de me challenger, je le jure devant Dieu, les gens ne peuvent pas croire que j'ai été autour. Les gens ne peuvent pas croire que j'ai fait à peu près 130 kilos deux fois dans ma vie. Une personne qui fait ça deux fois dans sa vie n'aime pas trop le mot « cardiovasculaire ». Ok Donc, les gens peuvent penser ce qu'ils veulent dans leur tête. J'ai réalisé une chose. Se forcer à faire quelque chose que je n'ai pas envie de faire va créer cette croissance. Et c'est pour moi la seule façon de grandir dans cette zone très inconfortable. Tu sais, se placer dans la zone d'inconfort, étendre sa zone de confort. Donc j'étends ma zone de confort tous les jours. Quand je vous dis de la visiter tous les jours, c'est quelque chose qui contribue à vous pousser vous-même. Alors par exemple, alors, par exemple, aujourd'hui, je me suis levé et je suis venu à Londres et je ne savais pas où courir. Donc, je suis allé dans une salle de sport, il y avait ce genre de coach un peu fou au vélo elliptique. Et ce n'est pas un coach normal. C'est un coach qui, tu sais, il aime l'écologie et c'est... Oui, ce n'est pas électrique. Non. Et c'est très difficile, tu sais. Donc, j'ai vu ça, je me suis dit, cette machine a attiré mon attention et ça fait déjà deux minutes que je la regarde. Et puis, je me suis dit... De toute façon, j'étais là pour un petit moment. Donc je suis monté sur ce truc, et j'en ai fait 2 heures et 45 minutes. Oui, donc... Je ne dis pas de le faire, c'est juste quelque chose que j'ai fait aujourd'hui, alors que mon esprit ne voulait pas le faire. Lorsque mon esprit veut aller dans cette direction, je dois le rediriger. Et je me dis juste pour avoir pensé faiblement, je vais devoir rester un peu plus longtemps. C'est comme si vous décidez de punir une partie de votre esprit d'une certaine façon. Punir... Ce n'est peut-être pas le mot juste. Je veux que mon esprit sache qu'il est sous mes ordres. C'est la meilleure partie en 26 ans. Je suis aux commandes de mon esprit, et c'est pourquoi j'ai pris toutes ces horribles décisions. Une fois que vous avez le contrôle sur votre esprit, vous pouvez commencer à prendre des décisions pour vous-même, pour que votre esprit n'ait pas à le faire pour vous. Nous sommes dans cette énergie, la plupart du temps, c'est là que la synchronicité et la chance et toutes ces formidables coïncidences commencent à se produire.